Dernier épisode, les choses insolites et les choses un peu spéciales de votre lavelage. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Dernier épisode de la mini-série Lave-Linge, les quatre choses insolites que vous ne connaissiez pas forcément sur votre lavelage. Alors tout d'abord, première chose, à partir de 1000 mètres d'altitude, il faut diminuer la température de votre lavage. En effet, le temps d'ébullition est différent en altitude que si vous êtes au degré zéro. Alors bon... En Belgique, on n'a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Il n'y a pratiquement pas de montagne, mais, mais pour nos voisins, bien. Donc pensez-y quand votre machine va se retrouver en montagne. Alors encore, beaucoup d'entre nous, parfois, évacuent l'eau du lave-linge dans un évier, dans un lavabo ou dans votre baignoire. Il est très important pour éviter les risques de brûlure de diminuer la température de rinçage de l'eau de votre lave-linge. Lisez bien votre mode d'emploi, c'est extrêmement important pour éviter simplement les accidents. Truc numéro 3, il est possible, ça c'est pratique, retenez-le bien, sur certains appareils, dont celui-ci, d'imperméabiliser vos vêtements dans votre lavelage. Alors, vous allez me dire comment faire, en fait c'est très simple, vous avez d'abord un programme, ça permet donc de laver à très basse température, 30 degrés, 800 tours d'essorage, ici maximum entre 1 et 3 kg de linge. En fait, il faut mettre d'abord un produit imperméabilisant et la machine va faire un cycle tout à fait spécifique qui va permettre d'imperméabiliser par exemple vos vestes ou vos anoraks. La pause au début du cycle du lavage. Alors là, on peut féliciter Samsung qui a popularisé cette dernière chose qui est insolite. Pas vraiment insolite parce qu'elle existe depuis des années chez d'autres fabricants, dont ce fabricant-ci qui est Siemens en l'occurrence. Les cinq premières minutes du cycle, vous pouvez interrompre le cycle, ouvrir la porte et mettre par exemple la dernière chaussette. Samsung l'a popularisé avec la douche, mais elle existe chez beaucoup de fabricants. Donc vérifiez dans votre mode d'emploi sur certains appareils. Il est possible d'interrompre, simplement de mettre en pause pour rajouter de la lessive pendant les toutes premières minutes du lavage. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette mini série consacrée au lave-linge. Retrouvez-nous sur notre site de vente en ligne en magasin et nos experts pour plus de trucs et astuces. Nous sommes super contents que vous soyez autant à nous suivre. On est 13 000 abonnés je pense sur la chaîne YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest pour nous abonner, nous suivre. Vous aurez également les aventures des ambassadeurs sur nos réseaux sociaux. A très bientôt pour d'autres vidéos trucs et astuces. Ciao